Pour la figure choisie ici, on a trois possibilités de trouver un antécédent. Et si la fonction n'est pas continue? Voir l'image. On peut trouver K réel sans antécédent, bien sûr. Donc la continuité est une condition nécessaire pour le théorème des valeurs intermédiaires. Donc l'énoncé du théorème c'est ça. soit F une fonction continue, sur un intervalle AB, pour tout réel K compris entre FA et FB, il existe au moins un alpha de l'intervalle AB tel que F de alpha est égal à K. On dit aussi, pour tout réel K compris entre FA et FB, l'équation F de X est égal à K admet au moins une solution alpha sur l'intervalle AB. Donc on a deux conditions nécessaires pour ce théorème des valeurs intermédiaires. La première chose, F doit être continue sur AB. La deuxième chose, K réel doit être compris entre FA et FB. Si ces deux conditions sont respectées, alors il existe au moins une solution alpha de l'intervalle AB telle que F de alpha est égal à K. Euh, nous allons voir ce théorème dans le cas particulier pour les fonctions continues strictement monotones.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 Pour tout réel cas compris entre FA et FB, la droite d'équation y K coupe la représentation graphique de la fonction F en un unique point pour tout cas réel qui varie entre deux images FA et FB. En conclusion, soit F une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, pour tout réel cas compris entre les deux images f fb, l'équation f de x est égale à k admet une et une seule solution alpha dans l'intervalle a, b. Donc pour utiliser ce corollaire, il faut s'assurer de trois conditions suivantes. La première chose, c'est que f doit être continu sur l'intervalle a, b. La deuxième chose, la fonction f doit être strictement monotone sur cet intervalle. Troisième chose, k réel doit être compris entre les deux images, fA et fB. Donc si ces trois conditions sont vérifiées, alors pour tout réel k compris entre fA et fB, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution alpha dans l'intervalle AB. Maintenant, nous allons entamer un cas particulier où f de x égale 0, est égal à 0, c'est-à-dire que k réel est nul. Ce cas est plus utilisé dans des exercices. Donc si on nous demande de démontrer que l'équation f de x est égal à 0 a une unique solution sur l'intervalle AB, donc il suffit de démontrer que f est continu et strictement monotone sur l'intervalle AB. et que le produit des images FA fois FB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 donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle b]. Donc, euh, exemple. l'exemple, voilà la fonction f continue est strictement croissante sur un intervalle moins 1, 2, et vérifie les conditions suivantes. Euh, f de moins 1 est égal à moins 2, et f de 2 est égal à 3. On nous demande si l'équation f de x admet une solution alpha sur l'intervalle moins 1, 2. Donc, dans ce cas, on doit vérifier les conditions de, du corollaire des théorèmes de valeur intermédiaire. On a, on a d'après l'hypothèse, f est continu et strictement croissante sur l'intervalle moins 1, donc, deux conditions de couleur sont vérifiées. On vérifie la troisième condition si 0 est compris entre f de moins 1 et f de 2. Donc, d'après l'hypothèse, on a f de moins 1 est négatif, strictement négatif, et f de 2 est strictement positif, d'où le produit est inférieur strictement à 0.